Le texte de la page est un poème en vers rédigé en latin. L'ensemble de la page, qui constitue approximativement un carré, est quadrillé en carreaux réguliers contenant chacun une lettre, tandis que chaque ligne correspond à un vers. Au centre du poème se dresse la croix au pied de laquelle un moine en prière, qui n'est autre que raban mort lui-même, élève son offrande. À l'intérieur de ces deux figures, dans une autre écriture, se lisent de petits poèmes autonomes, dont le texte s'insère toutefois dans le poème principal.